La de la zone atelier Pigard, c'est d'étudier les dynamiques des interactions entre les sociétés humaines et euh, les, les socio-écosystèmes, le fonctionnement des écosystèmes dans les Pyrénées et le bassin versant de la Garonne, d'où le terme zone atelier Pigard. Donc, euh, cette zone atelier a été labellisée en 2017 et donc euh, nous sommes actuellement en train de travailler sur le renouvellement de cette zone atelier qui devrait euh, être doublée en 2022 si tout va bien. <rire> Donc, cette zone atelier regroupe 17 labos de recherche, euh, en majorité 15 de, de la place toulousaine, hein, qui euh, sont à l'université fédérale Toulouse, et puis deux de, de Bordeaux. Il y a 273 personnes, mais pour 45 équivalents temps plein. Et surtout, ce qui est intéressant dans cette zone atelier, comme toutes les zones ateliers, c'est que l'objectif est interdisciplinaire, donc inter-établissement, avec basé sur des sites ateliers, des études à long terme, voire à très long terme, et puis un lien avec les acteurs de ces territoires. Merci. Donc dans cette zone atelier, il y a quatre sites ateliers, dont euh, euh, l'axe fluvial Garonne, les Pyrénées, euh, avait leur, enfin, le site atelier aveyron et puis euh, celui que vous connaissez bien à euh, Dinafort, c'est euh, Vallée et Coteaux de Gascogne. Donc pour euh, Vallée et Coteaux de Gascogne, il y a de nombreux euh, suivis à long terme qui ont été mis en place, vous connaissez ceux mis en place par Dinafort, c'est-à-dire euh, le suivi euh, des oiseaux, mais euh, il y en a beaucoup d'autres, entre autres, euh, enfin, je vais Ici, euh, ce qu'on appelle la tour à flux, qui est un site euh, ICOS de l'Observatoire spatial régional euh, sud-ouest, qui est donc un site euh, européen de suivi des flux entre terre et atmosphère, qui est situé euh, au niveau des triangles rouges. Il y a aussi un site de suivi OSCAR euh, sur euh, quantité et qualité des masses d'eau donc ce que vous connaissez peut-être un peu moins c'est qu'au sein de ce site atelier donc depuis 1983 est suivi euh, un petit bassin versant qui a été euh, instrumenté avec une, euh, des collectes euh, de solutions de sol gravitaire par plaque isimétrique, on ne demandait pas beaucoup plus. Euh, au niveau de l'exutoire du bassin versant, ils ont à la fois des mesures de débit, mais aussi euh, des prélèvements d'eau à des fréquences euh, de l'ordre de une, demi toutes les milliards. Euh, et puis euh, aussi des, des suivis d'analyse chimique et isotopique. Et ça, en fait, ça a été mis en place depuis 1983, donc euh, bien avant que euh, certains ici soient nés, bien avant que la zone d'atelier existe, et sans lien particulièrement euh, non plus euh, avec une quelconque étude sur les socio écosystèmes. Alors, ce que vous connaissez peut-être mieux depuis euh, aussi les années 80, donc 81, c'est euh, le suivi euh, des oiseaux euh, dans la zone des coteaux autour des, des quatre communes, euh, s'il plaît Et puis, une dizaine d'années plus tard, a été démarré euh, un suivi euh, des, des chevreuils avec maintenant euh, des, colliers, euh, des colliers GPS et qui informent sur le comportement. Ce qui fait que quand, euh, initialement, Cléia euh, a été euh, contactée par euh, Dave Bohan pour produire un papier dans euh, un numéro spécial de la revue Advances in Ecological Research sur le futur des paysages agricoles, on s'est dit que bah, ce sera en fait une opportunité de mettre en synergie euh, toutes ces études, d'en faire état, euh, d'essayer euh, d'y mettre un lien et donc de traiter euh, de cette question qui nous tient à cœur de l'hétérogénéité du paysage quels sont les facteurs qui conduisent cette hétérogénéité du paysage, quelle influence l'hétérogénéité du paysage va avoir sur un certain nombre de services écosystémiques maintenant, mais à l'époque, dans les années 80, ce pas les termes employés, mais on était sur, en, déjà sur de la qualité de l'eau, euh, de la conservation des espèces, des choses comme ça. Ce qui fait qu'on a regroupé euh, des personnes de sept euh, laboratoires de recherche sur les 17 de, de PIGA et puis euh, bah, une collègue du LAMIS nice, euh, qui a fait sa thèse euh, chez nous, euh, Anne, euh, et donc on leur a proposé euh, ce cadre-là, de dire euh, est-ce que l'hétérogénéité du paysage va euh, influencer les différents services, donc travailler sur ce bouquet de services. Donc C'est un peu une reconstruction a posteriori, ce n'est pas un, un design expérimental pour tester la question de l'éternité du paysage sur ces euh, multiples services. Alors, on traite de différents services dans ce papier les services culturels, euh, services de régulation, services d'approvisionnement et, et de support. Donc, le, le, le déroulé de ma présentation, c'est quels sont les facteurs qui conduisent l'éternité du paysage, les résultats principaux, où je ne vais pas tout exposer, mais certains, sur l'effet que ça a sur des services. Et puis après, euh, je dirais un, un, un essai, en tout cas intégrateur euh, de tous ces services. Et puis notre proposition finale euh, à la fin du papier, c'est de dire, en fait c'est en construisant des scénarios avec les acteurs de ces territoires et grâce à toutes ces connaissances que l'on a pu accumuler, qu'on est capable de répondre à la question et qu'est-ce qui va se passer si on fait tel scénario paysager ou on prend telle option. Donc, nous, en tant que chercheurs, ça a été notre, notre posture pour traiter cette question des bouquets de services et des l'hétérogité du paysage. Donc, quels sont euh, les, les acteurs, les facteurs qui conduisent théorités du paysage donc, Vous avez ici référence aux travaux d'anthropologie de Anne souvril sur le, le système à maison. Alors, en, en préparant cette euh, présentation, je me suis dit qu'en effet, j'allais être amenée de à présenter des travaux de gens qui le connaissent bien mieux que moi. Mais là, donc, c'est les travaux qu'elle a menés avec, entre autres, euh, Sylvie. Euh, sur euh, des comparaisons cartographiques, euh, des éléments euh, semi-naturels, mais aussi euh, du parcellaire de l'exploitation agricole. Et en fait, ce qui ressort de ce travail, c'est que même si en, 1950, en comparant 1953 et 2006, on voit bien que par exemple... Euh, les parcelles euh, ont augmenté en taille, on n'a pas la même diversité, c'est pas structuré de la même façon, mais par contre les éléments linéaires et les éléments boisés sont les éléments permanents de ces paysages. Et la permanence de ces éléments dans le paysage est liée à ce système à maison et la permanence du système à maison pour euh, les personnes, les agriculteurs, propriétaires de ces espaces euh, qui vivent dans ces territoires. Les trajectoires des exploitations agricoles, euh, donc qui vont déterminer une grande partie de l'hétérogénéité du paysage, bah dépendent de contraintes économiques, avec euh, entre autres la politique agricole commune qui a été euh, beaucoup euh, citée et étudiée par les, les, les travaux euh, récents de, de Florian, des contraintes agronomiques, sociotechniques, euh, qui vont en fait amener les agriculteurs à faire euh, des choix, des choix, euh, est-ce que j'arrête l'élevage, est-ce que j'intensifie cet élevage, etc. Qui vont déterminer, euh, entre autres, la, la diversité des cultures et l'organisation spatiale. Donc là, voilà. c'est plus en lien avec le système à maison. Mais euh, une, un autre facteur de l'hétérogénéité, ben, ça va être par exemple l'hétérogénéité euh, à l'intérieur des éléments forestiers. Et donc ici, euh, c'est les travaux d'Émilie, euh, Gaëtan et Anne aussi qui étaient contents. Euh, sur le, le fait que c'est une, une hétérogénéité à grains ultra hyper fins et que euh, ces éléments boisés sont gérés et l'hétérogénéité de ces éléments boisés est gérée de manière très très fine, quasiment à, à l'arbre près. Donc deuxième, deuxième partie, euh, c'est de savoir quelle est... Euh, le rôle de cette hétérogénéité du paysage qui a été construite, comme j'ai expliqué précédemment, euh, sur la production de services écosystémiques et puis aussi, là, dans ce cadre-là, euh, de disservices. Donc, euh, sur euh, cette euh, question... Ça, ce sont les, les, les travaux de, de Julien Blanco euh, qui a interrogé en fait des agriculteurs pour savoir dans les éléments paysagers, alors avec une balance plutôt autour des éléments arborés, que vont être les bois, euh, les arbres isolés, euh, les bords de rivières, etc. Euh, les haies, euh, quel type de service est-ce qu'ils vont euh, apporter ou quel type de disservice ils vont apporter euh, ce qui est euh, notable ici, c'est que. Euh, c'est ce, l'autre. Ce à quoi on se serait euh, imaginé euh, de manière assez intuitive, c'est que ces éléments boisés contribuent à la production euh, de, de, de biomasse pour, euh, utile pour, pour le feu, donc, pour se chauffer. Mais. Euh, il y a aussi toute, euh, toutes sortes de, de, de récoltes, euh, de, de fruits, euh, mais aussi de, de bois, de bois d'œuvre. Et euh, ce qui m'a particulièrement moi, marqué dans les résultats de ces travaux-là, c'est le fait que ces éléments arborés contribuent à des services culturels qui vont être la valeur esthétique des paysages et la conservation de la biodiversité. Et c'est cité comme tel par les agriculteurs. Alors, il ne faut pas se voler la face non plus. Euh, tous ces éléments arborés qui contribuent à la structuration du, du paysage et son hétérogénéité ont été identifiés aussi comme étant euh, pourvoyeurs de disservices en augmentant euh, le temps de travail. Et on sait que, étant euh, agriculteurs, eux, euh, ce temps de travail c'est un élément euh, très contraignant au sein euh, des exploitations agricoles et que ça détermine une partie du euh, ben, du jeu des, des, des possibles pour eux, euh, la difficulté à utiliser euh, des, des machines voilà donc ça ce sont des éléments aussi de, de disservice importants euh, qui sont liés aux éléments arborés qui contribuent à la complexité paysagère c'est Bon. alors euh, d'autres résultats euh, sur le rôle de cette hétérogénéité du, du paysage, euh, là, en lien, enfin, un des, des résultats euh, principaux euh, du papier de, de Gauzer et Aï, donc euh, sur euh, le suivi euh, des oiseaux, c'est de dire que euh, depuis 1991, euh, euh, il y a eu une, une augmentation des températures et que ça a amené euh, une modification des communautés d'oiseaux en fait, les espèces qui apprécient les climats un peu plus froids ont tendance à disparaître, et c'est ce qui euh, conduit principalement euh, la modification euh, des communautés d'oiseaux et donc euh, du service autour de la biologie de la, biologie, la conservation, du, du service culturel autour de la biodiversité, donc c'est euh, le bouvreuil. Euh, pour être des jardins gommes qui ont énormément régressé. On a quelques espèces thermophiles comme l'agneau blanc qui sont arrivées, qui montrent bien qu'on est en train de euh, subir euh, ce changement climatique, mais ce n'est pas ce qui conduit principalement les patrons observés. Par contre, toute la dynamique paysagère n'est pas euh, ce qui explique de manière euh, prépondérante euh, euh, ces modifications. Dans les autres suivis à long terme qui sont effectués donc sur la quantité et la qualité des, des masses d'eau, euh, ce papier récemment sorti donc, euh, du laboratoire d'écologie fonctionnelle et, et environnement montre qu'il euh, y a une diminution de la quantité en nitrate euh, à la sortie des masses d'eau, à, enfin, à la sortie de l'exutoire du bassin versant étudié. Et, euh, alors C'est lié à deux choses. La première, c'est la mise en place de bornes enherbées et euh, le bassin versant, en fait, euh, sur lequel ils travaillent. C'est ce qui a initié, en fait, les travaux. Ce sont des agriculteurs qui ont été parmi les premiers à mettre en place les bornes enherbées en France. Ça a été leur propre initiative, ce n'était pas encore obligatoire. Et ils sont allés chercher les chercheurs en leur disant « Maintenant qu'on a mis en place les bornes enherbées, on aimerait savoir si derrière, on a en effet moins d'azote euh, dans nos bassins versants. » Et euh, en fait, euh, 20 ans, 30 ans après, on s'aperçoit que oui, il y a une baisse des nitrates. Donc, il y a cet effet des, des bandes enervées, mais aussi et surtout, d'après les collègues, une modification des pratiques. C'est-à-dire que les pratiques sont beaucoup plus euh, vertueuses en termes euh, d'épandage. Donc, ça, c'est plutôt les bonnes nouvelles. Par contre, ce suivi à long terme montre qu'il y a une augmentation du carbone euh, organique dissous et aussi des, des phosphates et euh, du phosphore, pardon. Et euh, l'explication la, la plus probable, c'est aussi lié au changement climatique avec une, une minéralisation euh, plus importante euh, qui expliquerait ces euh, résultats sur le phosphore et euh, le carbone organique. Alors, sur la production euh, de gaz à effet de serre, donc là, c'est euh, la tour à flux et les collègues du CESBio qui ont aussi, hein, excuse-moi, je me déplace parce que j'ai qui ont mis en place aussi des, des suivis à long terme et font des travaux de, de modélisation sur l'émission de, de N2O, qui est un gaz un, un, un fort pouvoir en, en termes d'effet de serre. Et ce qu'eux montrent sur la zone étudiée, c'est qu'en fait, les zones les plus émettrices... Euh, de N2O, c'est euh, les vallées avec euh, le, du maïs, et que les zones les moins émettrices sont plutôt les zones pentues avec euh, du blé d'hiver. Donc là, euh, l'occupation du sol va expliquer en fait euh, la production de, de gaz à effet de serre. ce que vous connaissez euh, un peu plus que je ne pouvez pas me pas mettre, euh, c'est les travaux qu'on a conduits sur un autre service de régulation, donc la, la régulation des, des ravageurs, ou en fait, euh, sur pucerons des céréales, donc on a travaillé sur euh, les, les cirques à filifage, et ces cirques à filifage, en fait vont utiliser euh, la mosaïque agricole, euh, en hiver ils vont se trouver dans les bois et les haies. au printemps ils vont aller dans les champlés, où le service écosystémique est assuré. Euh, en été, euh, ils vont être dans les bois et les prairies humides. Alors, petite chose euh, quand même supplémentaire, c'est qu'en hiver, on, on sait maintenant grâce à la thèse de Lucie, aussi, aussi entre autres, c'est que euh, ils vont passer aussi l'hiver dans euh, à l'état, à euh, ou euh, sur les colonies de pucerons qui, sont, euh, qui se maintiennent grâce aux au repousses de blé. En tout cas, il y a une utilisation de cette mosaïque paysagère et donc euh, la façon dont cette mosaïque est structurée, la proximité de bois par exemple, ce qu'on a montré avec les, les travaux de, de Audrey quand elle était là, c'est qu'en tout début du printemps, le fait qu'il y ait des bois, ça va être favorable, des bois à proximité du champ de blé, ça va être favorable au fait qu'il y ait des des cirfs auxiliaires dans ce champ de blé euh, très tôt au printemps. Alors, un, un autre élément euh, qu'on a abordé dans ce papier sur la question de l'hétérogénéité, c'est ce qu'on appelle l'hétérogénéité cachée, c'est celle euh, des pratiques agricoles. Donc, euh, pour illustrer ça, j'ai pris les travaux de, de Romain euh, Carrier, euh, qu'on a co-dirigé avec, euh, avec Émilie. Et euh, en fait, en travaillant... Euh, sur euh, l'utilisation de pesticides et puis d'autres intrants comme comme l'azote mais à l'échelle du paysage on a essayé de le, le relier avec euh, l'abondance en abeilles sauvages la richesse en abeilles sauvages et ce qu'on montre là c'est que on trouve très souvent dans la littérature des relations entre euh, les milieux les milieux semi naturels et puis l'abondance mais ce qu'on montre ici c'est que ben, en fait en fonction si on se trouve dans un paysage où on a beaucoup d'insecticides ou peu d'insecticides, en fait la réponse est totalement différente. Donc que ce soit pour la richesse ou l'abondance des abeilles, en fait euh, la, la proportion de milieux semi-naturels va avoir un effet positif plutôt dans des contextes où on a beaucoup d'utilisation d'insecticides, les milieux semi-naturels permettant très certainement la recolonisation. Alors que pour euh, la richesse spécifique en abeilles, on a plutôt une relation euh, étonnamment inverse, où euh, finalement, euh, bah, quand on a très peu d'azote, euh, bah, c'est là où on a la, la meilleure relation. C'est un peu l'inverse avec ce qu'on qu a vu pour les insecticides. En tout cas, cette hétérogité cachée, elle a un effet. Euh, enfin, l'hétérogité cachée, elle est cachée pour nous, mais manifestement, elle n'est pas cachée pour, euh, pour l'entomophone. Elle a un effet sur euh, l'abondance et la richesse des abeilles sauvages. Donc, euh, offre le service de pollinisation. Euh, alors, si on passe au service d'approvisionnement et euh, approvisionnement support, euh, les, les collègues donc, qui travaillent sur le, le chevreuil ont proposé en fait, l'hypothèse que les chevreuils soient un organisme ingénieur du paysage euh, pourquoi? Parce que, en fait, ils vont euh, utiliser de la ressource beaucoup euh, dans euh, la, la mosaïque agricole, dans les prairies, mais aussi euh, dans des champs. Et ensuite, ils viennent, en fait, euh, dans, trouver des zones de quiétude dans les bois. Et donc, c'est là où ils vont déposer les fesses. Et en fait, vous avez une partie, entre autres, de l'azote euh, qui circule euh, via, les, via les chevreuils parce qu'en fait, les bois sont enrichis en azote grâce aux, aux fesses de chevreuils qui sont allés se nourrir dans euh, la mosaïque agricole. Et ces déplacements des chevreuils, en fait, sont dépendants euh, de l'organisation du paysage, mais aussi euh, des activités euh, comme euh, la chasse. Euh, et on sait, par exemple, euh, là, c'est de... L'écologie de la peur liée, liée au paysage, que selon qu'on est en période de chasse ou pas, les chevreuils ne vont pas avoir le même déplacement pour aller d'un même point A ou d'un même point B. Ils vont éviter les habitations, ils vont éviter les routes, chose qu'ils ne font pas hors période de chasse. Donc finalement, ces flux d'azote et de géochimiques dépendent de la mosaïque paysagère et l'utilisation de l'espace par, par les habitants. Donc, je ne vous ai pas euh, listé en fait tous les travaux qu'on a pu euh, présenter parce qu'il y en a un, un petit peu plus. Mais euh, jusqu'à maintenant, euh, ce, que ce que je vous ai fait, c'est ce qu'on peut appeler une liste à laprès vert hein. euh, J'ai traité des différents services en vous montrant, en essayant de vous montrer le mieux possible comment est-ce que l'hétérogéité du paysage euh, va influencer ces services. Donc c'est en fait ça, c'est... Euh, ce que je disais, ce qui n'est pas dans le papier, mais que je voulais partager avec vous, c'est que je me suis inspirée d'un papier de Bennett et Hall en 2019 qui propose euh, ce cadre-là en disant qu'en fait il y a des, des facteurs qui influencent les services écosystémiques. Par exemple, euh, la chasse va influencer le service de, de support, d'approvisionnement que les chevreuils vont offrir. Euh, et donc, euh, dans certains cas, il euh, y a un même facteur comme les fertilisants ici, qui vont influencer et la qualité de l'eau et le rendement des cultures. Par contre, il n'y a pas de lien direct entre la qualité de l'eau et le rendement des cultures. Donc, en fait, un même facteur va influencer deux services sans qu'il y ait d'interaction particulière entre euh, le rendement des cultures et la qualité de l'eau. Dans certains cas, on a euh, des, bah, en fait, des facteurs euh, qui vont influencer euh, qu'un seul, euh, qu seul service et les interactions avec ce service sont très faibles bon, il ne se passe pas grand chose et donc on a les quatre points du tableau qui sont euh, possibles, sachant que euh, là où je dirais que je suis la, la plus à l'aide pour l'exprimer bon, ça agriculture de conservation c'est un exemple que j'ai gardé de, de Bennett euh, sur les pesticides, ça va avoir ça va influencer la qualité de l'eau euh, la protection des cultures, la pollinisation, de manière négative, ça va influencer positivement le rendement des cultures. Donc là, les facteurs euh, sont plutôt, euh, je dirais, un même facteur euh, est partagé par différents services. Et puis, il y a des interactions euh, fortes, ici, des interactions fortes entre ces services, c'est-à-dire que la pollinisation va influencer le rendement des cultures et la protection des cultures. Voilà. Donc ça, c'est le... Ce à quoi, enfin, intuitivement, on se doute bien qu'il y a certains services qui sont liés entre eux parce qu'ils répondent de la même façon à certains facteurs et d'autres parce qu'il y a vraiment des relations fonctionnelles entre eux. Sauf que tout ça, c'est très compliqué à décortiquer et à mettre en musique. Donc, nous, notre proposition a été la suivante c'est ce qu'on conduit avec les collègues du LIREPS, Nicolas Gallet, Jean-Pierre Delcorso, entre autres, c'est d'établir des scénarios possibles d'évolution du paysage, donc ça c'est basé entre autres sur les scénarios du, du GIEC selon une méthodologie qui est euh, la mise en commun euh, d'une exper expertise, euh, la nôtre et puis aussi euh, celle euh, des acteurs. Alors je vais être honnête, c'était l'objectif, euh, sauf que les acteurs, on ne l'a pas encore fait, on, on le fera, parce qu'on est en les deux dernières années en pleine période Covid, ça a été très compliqué on l'a fait nous par zoom comme on a pu et donc après cette mise en commun euh, de, nos, de notre expertise on a pris euh, les différents scénarios proposés par le GEP on a essayé de voir qu'est-ce que ça pouvait donner euh, sur, euh, sur nos paysages alors avec euh, euh, dans un cas euh, ici euh, de, de système un petit peu plus euh, intensif mais qui m'a qui a quand même des soucis agro-environnementaux, en mettant en place des bandes enherbées, une forme de, oh, de qui, euh, une forme de déprise dans les coteaux, mais aussi euh, une intensification dans euh, l'exploitation forestière, euh, des, euh, des éléments fleuris ici, euh, de grosses bandes fleuries pour, pour, pour, pour l'entomophone, de l'agroforesterie. Ici, un système euh, beaucoup plus euh, bas intrant basé sur euh, des exploitations agricoles à plus petite échelle, mais euh, on le voit ici, hein, une exploitation un peu plus importante euh, de, de la forêt et un maintien de l'activité euh, en milieu de montagne. Donc ces deux euh, scénarios, on les a transformés en cartes d'occupation du sol, quand je dis « on », je regarde James parce que ça a été beaucoup lui euh, l'opérateur dans l'affaire. Donc ça, c'est pour dire que le paysage a vraiment été central, que ça soit sur la production des scénarios, mais après concrètement, en quoi est-ce que ça va modifier l'occupation du sol. Donc le paysage, c'est cette espèce de socle sur lequel ensuite, eh bien en fait, on utilise des modèles des modèles qui sont nourris par euh, toutes ces études que j'ai présentées précédemment, en particulier deux, un modèle qui tourne très bien euh, chez les collègues euh, du LEF sur euh, les des simulations de quantité de nitrates, mais aussi d'autres, euh, euh, du, du phosphate, des euh, pesticides, etc., en fonction euh, de l'occupation du sol et des pratiques sur ces parcelles, et puis côté pollinisateur, un modèle que l'on ben, a utilisé, le modèle de la plateforme Invest, le module pollinisation de la plateforme Invest, pour pouvoir dire si on a ce type d'occupation du sol, alors voilà euh, le potentiel de pollinisation dans nos paysages. Et donc notre papier se termine là-dessus, en disant qu'en travaillant avec les acteurs sur des scénarios possibles d'évolution du paysage, le rôle des chercheurs et l'intérêt d'un site atelier à long terme, c'est d'avoir des modèles qui permettent de répondre à la question « Et qu'est-ce qui va se passer si ?» Et donc de pouvoir anticiper des futurs possibles de paysages. Et puis ensuite, il s'agira euh, pour les acteurs de choisir vers quel euh, futur est le plus euh, désirable. On utilise le même terme en anglais qu'en français, ça me va bien. Voilà. Bah, ma dernière diapo, c'était euh, pour remercier euh, les techniciens, les étudiants, tous ces gens euh, que l'on n'a pas en haut <rire> des titres sur sur les papiers, mais qui euh, nous accompagnent, euh, qui font une grande partie du, du terrain. Euh, il y a aussi évidemment quelques chercheurs que vous reconnaîtrez euh, euh, dessus. Donc, euh, merci, même s'ils ne sont pas là. En tout cas, il faut qu'ils soient remerciés, parce que sans eux, tous ces suivis à long terme, on ne les aurait pas. Merci. Yeah. Yeah.